Donc là on va couper puis coller le dossier, donc dans un premier temps avec un clic droit on le coupe pour le mettre dans document et avec un clic droit on le colle. Contrairement au copier-coller on voit que le document se trouve bien à l'endroit où on l'a mis, par contre le document d'origine a disparu, donc là on l'a juste en fait déplacé.